Salut tout le monde, alors se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un Instagram Contrôle Et non, pas ma vie, mais mes vêtements, pendant une à deux semaines peut-être vous verrez au moins venu, mais euh, je fais le début de cette intro avant de tourner la vidéo Et après bah, je vous laisse en continuation de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira Je vous dis bisous Bon, d'après les sondages que j'ai fait euh, aujourd'hui, enfin hier, euh, au départ c'était le bon choix, vous étiez bien parti, et là ce matin je vois quoi Execo Mais vous m'avez fait quoi Comment je fais pour choisir si vous me mettez execo Bon, ça fait que j'ai pris le choix de hier soir quand j'ai vu vos votes, mais ce matin, bah, c'était execo. Ça fait que, voilà comment je me suis habillée. J'espère que c'était les bons choix, vu que c'était execo, je pouvais pas trop savoir. Alors enfin, j'espère que pour la suite de la vidéo... Ça ne sera pas tout le temps ex aequo. sinon vous allez me mettre dans le baba. Allez, bonne continuation. Alors d'après le suivant sondage, vous avez voté correctement et je vous adore. Alors voici comment vous m'avez habillée. Bon, un peu dur de filmer, mais je m'excuse, vous vous connaissez grâce au sondage que vous avez fait. Voilà, on se retrouve pour la suite. Un bisous. Nous sommes mercredi, et oui, le milieu de cette vidéo. Voilà. C'était juste pour vous dire que là, je vais partir à un endroit. qui s'appelle Darwin. Euh, ce n'est pas en Irlande, bien sûr. Et euh, c'est un skatepark, à ce qui paraît, et euh, c'est rempli de tags tag aussi. Voilà. Je vais découvrir le lieu. Je vais découvrir le lieu et vous faire partager tout ce qu'il y a euh, là-bas. Euh. Je crois que c'est, ouais. Moi je connais pas, je vais découvrir avec vous. Voilà. Je vous laisse en continuation de cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. <rire> Alors, on se retrouve pour peut-être le dernier euh, sondage, je suis pas sûre, alors désolé pour ma tête, je me suis levée il n'y a pas longtemps, je me suis vite préparée parce que je dois partir. Alors voilà, alors. alors vous avez choisi cette tenue-là, voilà, j'espère que c'était le bon choix, normalement oui, il est marqué 100%, c'était parfait, imperfect vers la fin, c'est magnifique. Sur ce, je vous laisse en fin de cette vidéo et je vous dis... A la prochaine